Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission favorite et Il veut cure heureux. Je suis Lionel, je suis ravi de vous re retrouver et je ne suis pas seule. Moi aussi, Déoda avec vous aujourd'hui sur ce plateau, donc ravi de vous retrouver. Vous nous avez manqué, mais une semaine, ça passe vite. Énormément, ça passe vite et heureusement que nous voici devant vous. Exprimez maintenant votre ressenti en mettant un commentaire, en mettant des cœurs. Donnez-nous de la force pour nous encourager. Nous savons que notre Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous, même vous qui nous regardez. Et je crois que les thèmes que nous traitons dans cette émission sont des clés précieuses pour réussir ces projets divins. Pour votre bonheur dans votre foyer, votre famille, dans votre couple et dans vos relations. Si ce n'est pas encore fait, partage à tes amis, à ta famille, car plusieurs personnes ont besoin d'entendre ce message. N'oublie pas, active la cloche, abonne-toi, like et surtout, sois actif dans les commentaires. Amen. Amen. Amen. Et pour permettre à Évangile TV de continuer à vous proposer des programmes de qualité, un contenu de qualité, vous pouvez faire un don via le lien Paypal qui s'affiche sur cet écran. Et surtout, si à un moment donné, tout au long de cette émission, il y a une parole qui vous touche, qui vous parle, qui vous bénit, vous pouvez sceller en faisant une offrande. Pour sceller cette parole, tout simplement. Amen. Amen. Donc maintenant, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie sur notre thème, toujours du célibat. Allélo. Donc, euh, Nous avons des invités qui sont merveilleuses, un plateau exclusivement féminin aujourd'hui, euh, à l'exception euh, de Lionel. Je ne le... pas, c'est bon <rire> ce serait bien donc le thème du jour c'est la liste des critères est-elle biblique est -ce, que ce sont des critères qui sont importants pour vous et nous allons également voir le témoignage de Karen qui est vraiment puissant. vous allez voir, Alléluia. à tout de suite après le générique pour la rubrique Le Talk, donc nous avons avoir une discussions en général. Donc la semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait une préparation qui était importante mm -hmm. d'un point de vue spirituel, mais également de sa relation avec Dieu. Il est important pour construire son identité. Donc sur ce plateau, nous avons à nos côtés, on va commencer par Leslie. Est-ce que tu peux oui. te présenter Bonjour Leslie. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Alors, je m'appelle Leslie, j'ai 29 ans, je suis euh, ingénieure en mécanique wow, wow. et euh, euh, futur euh, investisseur en immobilier. Amen. Amen. J'allais dire que ce plateau est exclusivement féminin, mais je me retrouve. et de la mécanique. <rire> <rire> D'accord. Nous avons également, on va commencer par euh, la plus à ma droite. Karen, est-ce que tu peux te présenter, s'il oui, te plaît bonjour. Alors, tout d'abord, merci pour l'opportunité, vraiment, de pouvoir être présente ici aujourd'hui. Oui, Alors, euh, bah, je m'appelle Karen, j'ai 28 ans, je suis pâtissière. Oui, on va se régaler <rire> Et je suis mariée depuis euh, 11 mois. Voilà. Wow. Félicitations, bravo. Merci, bravo. bravo. Félicitations, merci. <rire> nous avons également à nos côtés la rabissante Plamédie. Peux te présenter <rire> Bonjour, du coup, je m'appelle Plamidi, je suis étudiante et je suis make-up artiste à Evangile TV. Waouh Amen. Bravo. Comme de de belles personnalités sur ce plateau qui vont partager leur <rire> point de vue avec nous. Bienvenue dans le talk, donc cette rubrique, nous allons enchaîner. Alors avant de continuer donc sur la liste des critères, Karen, tu as un témoignage à nous faire qui est mais, hyper édifiant. <rire> tu peux amen. nous en parler s'il te plaît Par ton témoignage. Alors euh, oui, donc, comme je disais, donc, je suis mariée depuis 11 mois. Mm -hmm. euh, donc euh, très heureuse en mariage. Hein, amen, pas de problème. heureusement. <rire> euh, mon témoignage, en fait, il se porterait sur du coup, la, la préparation réellement au mariage qui est vraiment très importante. Euh, parce qu'avec avec Warren... Euh, Bon, on est en couple depuis 5 ans. Euh, ça faisait quatre ans qu'on était en couple sans être en Trois ans et demi qu'on était en, en couple sans être en Christ. Euh, et euh, on n'était pas parti pour se marier quoi. C'était pas dans, nos, dans, nos, dans notre vision, dans, dans, notre dans nos vision. objectifs. Non, pas du tout. Euh, C'est vrai que moi je suis allée euh, quand on a accepté Christ. Euh, J'avais, on avait une église locale sur Lyon et euh, j'ai participé à la réunion de la femme. Et euh, la paste le pasteur qui, dit qui, euh, et euh, qui, prêchait. qui prêchait, pardon, oh oui. euh, nous a expliqué, euh, nous a donné son témoignage sur comment elle a fait pour euh, être mariée aujourd'hui. Et euh, du coup, elle est en Christ, du jour au lendemain, elle a dit à son compagnon euh, on arrête toute relation sexuelle et tout ça, et euh, wow. je quitte la maison. Et tu as, un dans un mois, c'est soit on se marie, soit on, on se sépare. Waouh Donc du coup, elle a quitté euh, la maison. Et pendant 29 jours, elle n'a pas eu de nouvelles de lui, et le 30e jour, euh, il a frappé à la porte, bouquet de fleurs, demande en mariage wow. et tout. Donc voilà, gloire à Dieu. Wow. Aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont mariés, donc du coup, moi, ça a joué un petit peu dans ma tête. <rire> tu t'as <rire> dit pourquoi pas moi aussi. Voilà, voilà, je vais faire la même chose. Donc je suis arrivée à la maison et je lui ai dit, euh, il faut qu'on se marie. <rire> ça n'a pas fonctionné. Hein. Il m'a dit, <rire> <rire> il dit euh, non. Il est pas prêt. Donc j'ai accepté et c'est vrai, enfin il n'était pas prêt, euh, pas et du tout. Tu l'as accepté facilement comme ça ou. Bah ben, au début je l'ai pris un peu comme euh, un peu mal parce que je me suis dit il veut pas se marier avec moi, qu'est-ce qu qu ah, que, ça marche pas, que la, il le pasteur plus, a dit. Qu'est-ce qui se passe et tout? Et en fait, euh, non, c'est juste que ben, Le mariage, enfin on se marie pas du jour au lendemain, quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et après, ben il a eu la révélation qu'il fallait vraiment qu'on se marie, parce que ben, on n'était pas. Euh, on était dans le péché, entre guillemets, parce mmh. qu'on vivait ensemble, donc on avait tout rompu, hein, toute euh, relation et tout ça, mais on vit ensemble et c'est pas bon, quoi. C'est pas, pas bon, euh, de... minage, Voilà, c'est pas, pas reconnu, donc on est célibataire, en vrai. Mmh et du coup il a passé le cap et il a fait sa demande en mariage mais voilà. il a exigé qu'il fallait qu'on se marie tout de suite Après, Bravo, Marine. Bravo, Marine. on n'est pas prêts hein. voilà. voilà. il a fait sa demande en mariage en mars 2020 mmh. et il euh, bah, y a eu le confinement donc du coup c'était impossible de se marier bien. et on a profité du coup de, du déconfinement en août bah, pour se marier et gloire à dieu nos parents étaient là comme par hasard mmh. euh, des parents qui venaient en vacances donc du coup on a pu se marier en août euh, mais on n'a pas eu euh, le cheminement qu'il faut. Donc ça veut dire, euh, bah, on un apprend à travailler le caractère, le caractère. on a l'entretien avec le pasteur et tout ça. On n'a pas eu ça. Donc euh, sa mère nous a fait un, un petit quiz, entre guillemets, avec un certain nombre de questions. Donc euh, on était chacun de notre côté et on a répondu les mêmes, les les mêmes réponses. Wow. Voilà. Donc euh, on était prêts, entre guillemets. Mais au final, on se rend compte aujourd'hui que spirituellement, on n'était pas prêt du tout parce que le caractère c'est vraiment très important. Enfin, le mariage euh, c'est beau mais c'est mmh. aussi très difficile et euh, enfin voilà il faut il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Mmh. Et euh, moi ce que j'ai compris c'est que le mariage c'est pas du tout euh, un jeu d'enfant, une finalité. Enfin si on n'est pas marié c'est pas grave mais il euh, faut vraiment se préparer voilà. en gros vous étiez prêt selon les... selon pas selon les critères spirituels on va dire les critères du monde c'était les très... critères humains en fait ouais, on s'entend bien euh, tout se passe bien on est euh, très fusionnel, très fusionnel. Euh, ben, les prénoms hein, Karen et Warren ouais. voilà <rire> je vais pas vous faire la blague <rire> voilà on est vraiment très très très fusionnel on est enfin on est très complice mais, mais c'est ouais. vrai que spirituellement parlant le socle du mariage n'était pas voilà vraiment là, ça fait. veut dire qu'on va on va avoir des attaques et on va pas réagir comme il faut ça veut dire que ben si on se dispute bah, je vais monter par exemple dans les tours et lui il va être très dur, alors que alors qu on, normalement on devrait du coup se réfugier dans la prière et tout ça, enfin régler les problèmes avec Dieu. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui euh, bah, du coup on travaille toujours. Et euh, je remercie énormément le pasteur Grasse parce qu'on euh, a eu une très grosse dispute dernièrement ah, qui euh, m'a fait vraiment beaucoup de mal parce qu'il a eu des mots très durs et c'est là que j'ai compris qu'on n'était pas prêt spirituellement pour spirituellement. se marier. Wow et euh, Pasteur Grasse m'a conseillé de lire le livre de l'apôtre pour la ah, préparation au mariage, bien. et ça nous a énormément aidés. D'accord, Voilà. Mais comment ce livre a fait pour vous aider dans votre préparation Ben, aider parce que ben, moi, pour le coup, c'est pas moi le problème, mais ça va être mon caractère, un peu le problème. Mm -hmm. Et du coup, j'ai compris dans, au travers du livre de l'apôtre la place que je dois avoir dans le foyer et la place que lui, il a dans le foyer. Donc, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas euh, « Sois belle et tais-toi », mais j'ai réussi à avaler le mot « soumission ». Voilà. <rire> voilà c'est Le mot « soumission » mais me faisait mal un peu à un certain temps, mais là, maintenant, j'ai compris que la soumission, ce n'est pas... Euh... Euh, poutine euh, ce n'est pas voilà c'est pas la russie euh, voilà, c'est juste ben, au contraire c'est de l'amour en fait et voilà c'est l'amour qui est qu y a entre nous deux je lui dois du respect je lui dois enfin euh, oui de la soumission enfin sou voilà c'est wow. et je le comprends à chaque fois chaque jour bon c'est difficile parce que mon caractère ben, il se travaille, hein. il est là, il se travaille, c'est Mais comme a dit, dit la pote dimanche dernier, il a parlé de ça, des fruits de l'esprit, le mmh. caractère, c'est très important en fait. Donc ça se travaille, ça change pas du jour au lendemain. Et je sais que Dieu fera, je sais que Dieu va me changer mmh. et que... Notre mariage sera encore plus amen. fusionnel. Amen. Amen. amen, amen. amen. amen. amen. amen. C'est vraiment une étape en fait. D'où l'importance de ne pas négliger la préparation ouais. spirituelle. Cher internaute, toi qui me regarde, euh, il est important d'être préparé spirituellement parce que vous avez des défis. Karine nous oui. a parlé. Euh, moi, je trouve que son témoignage est vraiment édifiant. Je ne sais pas vous. Euh, commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, ça va aussi euh, l'encourager à persévérer oui. pour l'amélioration de son caractère. Amen. Leslie, panique pas. Le temps, hein. Très bien. Alors, nous avons euh, d'autres. Euh, on, on va poursuivre un, euh, que, dans le cadre de cette émission. Nous avons quelques questions à vous poser pour avoir votre avis. Euh, <rire> et cette première question, nous c'est euh, par rapport au thème du jour hein, qui est la liste de critères, est-ce euh, qu'elle est biblique J'aimerais avoir un peu votre avis. Pour précision, la liste de critères, c'est une liste dans laquelle on dira « Bon, Seigneur, j'aimerais avoir un conjoint qui ne pas grand euh, ou bien petit, euh, aimable, généreux. » Voilà, des, des choses comme ça. Donc, je vais laisser la parole à la plein Est-ce qu'elle est biblique Alors, moi, je pense que euh, c'est biblique, mais en même temps, non. C'est-à-dire Pourquoi parce qu'en fait, c'est biblique, pourquoi Parce que Dieu pourvoit nos besoins. C'est-à-dire qu'on euh, peut demander euh, à Dieu ce qu'on veut. Mm -hmm. bon, on n'a pas exactement ce qu'on a demandé, mais pourvoit nos besoins, les mm -hmm. plus importants en tout cas. Et non, parce que euh, des fois, d'autres personnes tombent dans l'illusion. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais moi, je dirais entre lui et nous. D'accord. D'accord. À voir. Mais, hein. Merci. Alors moi, je pense que c'est euh, biblique. Parce que, pour prendre un exemple, dans Luc 14, mm -hmm. la Bible dit que la personne qui veut bâtir une tour, d'abord elle doit établir ouais. voilà, les, les Réfléchir, étapes. Réfléchir. Exactement, voilà. Donc euh, je pense que c'est biblique dans le, dans le sens où euh, bah, lorsqu'on veut du coup euh, un mari ou une femme, euh, c'est important du coup d'établir qu'est-ce qu'on veut exactement et dans la prière en fait, euh, déclarer les choses qu'on veut euh, et ne pas rester flou parce que après si on n'a pas la, la personne qu'on veut, il ne faudra pas râler. Hein. Mais, euh, mais voilà, en fait, il faut vraiment être euh, explicite dans mmh. ces déclarations et vraiment visualiser, euh, les, euh, visualiser et parler en fait ce qu'on visualise oui. euh, pour attirer du coup euh, ce qu'on visualise. D'accord. En oui. oui. gros, savoir déjà ce qu'on veut, être oui. précis dans sa demande parce mmh. que vous allez quand même vivre toute votre vie avec la personne. quoi Vous ça? allez vous côtoyer, si se passe ce que tu veux, il y aura des frottements. <rire> D'accord. Okay. Et si je peux rajouter. Bah, le pasteur, entre qui euh, pour le, la journée de la femme, la réunion mmh. de la femme, elle disait la même chose. Elle disait, euh, elle nous disait à toutes celles qui étaient pas mariées, tu veux quelque chose, demande-lui. Si tu veux un blond aux yeux bleus, demande un blond aux ah, yeux bleus. Si tu veux un oui. grand, tu demandes un grand. Par contre, comme comme comme elle a dit, il faut pas tomber dans les illusions. Par mmh. exemple, euh, on a tendance à penser que quand on rentre dans le mariage, si on n'est pas heureux et qu'on rentre dans le mariage, on va être deux en fois fait... plus heureux. Mmh. Et sauf que, bah, c'est ce genre de critères-là, en fait pour moi, ce n'est pas des bons critères et c'est là où ça tourne dans le pas biblique. en fait Mais justement, mmh. tu parlais des critères, tu disais c'était bon, c'était pas bon, mais c'est quoi véritablement les, les critères qu'il faut bah, dit... Excuse-moi, j'entends toujours « Oh, je veux quelqu'un de grand !» La majorité des femmes, c'est toujours « On veut quelqu'un de grand !» Pour moi, c'est quoi les critères en fait <rire> Moi, je que... m'ai demandé, heureusement. Il est grand, il est <rire> 2,75, voilà. donc ça va Allez. Non <rire> oui. Il est très grand, il donc ça grand. va oh, Mais euh, c'est vrai que... Euh, bah, qui soit proche de Dieu, ah, ceux oui. qui craignent Dieu, en fait, que ce soit vraiment un homme de Dieu. Moi, je ne veux pas un homme qui soit tiède ou froid, enfin un homme bouillant. Mmh. Et gloire à Dieu, j'ai un homme plus que bouillant. Amen. Vraiment, c est, c est, et c'est vraiment un critère qu'on ne doit pas négliger, en fait, parce que... Ouais. Être avec quelqu'un de rétrograde ou quelqu'un qui est un peu à droite, à gauche, enfin c'est mmh. pas... le téléveil va te ramener. Voilà, exactement. En plus c'est l'âme, c'est le, le chef exact, du foyer, donc exact. il faut qu'il soit, qu soit chaud en fait. Mmh. On a besoin de chaleur mmh. J'ai compris le message, <rire> merci. Alors, laisse-les toi, euh, as-tu des ouais. critères euh... bah, Déjà, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec euh, Karen. Tu veux c'est un grand <rire> ben, dans le sens où euh, c'est important en fait de privilégier les, les critères qui sont euh, du coup euh, euh, ouais, ceux qui, qui restent dans le temps en fait mmh. et non ouais. pas les critères qui vont faner euh, euh, bon après c'est clair que euh, le physique hein, c'est euh, un critère qui compte on va les pas abdos. se mentir mais voilà, les critères qui vont falloir, comme les abdos, si c'est ça le, le critère de base dans ça. Les critères comme le caractère, voilà, ça. Voilà, comme, comme le caractère, caractère les, euh, la spiritualité, mmh. Mmh. sa mmh. relation avec Dieu, etc. C'est, euh, c'est ce qui est, est plus important. Hein, est. Mmh. Mmh. La ah, moi je suis d'accord avec elle, vraiment. Totalement. Ah, je suis totalement d'accord avec elle. <rire> Mais je me dis aussi que euh, le physique ça compte. Mmh. Ouais. C'est que. La personne spirituellement elle peut te convenir, mais si le physique ça, ça passe pas, ça passe pas. C'est vrai. vrai. Oui. Mais du coup, moi, après, on a tous au moins des petits critères physiques. <rire> on a tous une petite préférence. On aime plus par exemple des blancs ou plus que les noirs ou des asiatiques. Oui. Mais le physique ça compte. Aussi. Amen. Donc, voilà. Franchement, cette liste de critères, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mmh. Vous voyez Personnellement, euh, J'étais à Brest, j'ai rencontré le pasteur Darius. On temps en retraite et tout. Et après le culte, voilà, j'ai fait une offrande, on discutait. Et il m'avait euh, conseillé de faire une liste de critères parce que lui-même il était passé par là. Et donc j'avais fait une veillée totalement. Je suis allé euh, m'enfermer à l'église. Je lui ai dit, ok, je vais avoir la liste de critères. Et au départ, j'ai commencé à mettre des critères, on va dire, charnels. Il faut qu'elle soit belle, elle danse bien, elle prépare bien et tout. Et à moment, je prie, le Saint-Esprit me dit, mais. Dans tous tes critères là, où est ma place en fait mm -hmm. j'allais as dit, Dieu, mais creuse, soit plus précis en fait. Mm -hmm. Pour vous dire, c'est quelque chose qu'il faut, c'est vraiment important, il faut être plus, le plus précis possible. Mm -hmm. Pour ne pas dire à Dieu, ah tu m'as envoyé quelqu'un de grand, mais au final j'ai plus de problèmes, je rencontre rends compte que je n'aime pas. Il faut se connaître d'abord soi-même, mm -hmm. savoir ce qu'on peut supporter, vraiment, et demander ce que l'on veut. Et l'une de mes prêts c'était, Seigneur, j'ai mis mes critères, mais aide-moi à compléter, parce que tu sais ce que la personne va m'apporter dans ma vie, Concrètement, ce sont tes plans, ce sont tes projets donc inspire-moi, peut-être il y a des critères que j'ai omis et inspire-moi ouais. et franchement en faisant mmh. cette prière, il y a même des critères que je n'avais même pas imaginé mmh. et je sais qu'à un moment j'ai bloqué sur la couleur je me suis dit mais... de quoi bah, coup, <rire> dit, tu, tu veux quoi, une blanche, une noire je me suis dit mon seigneur tu me connais mieux que moi-même, mmh. c'est ta parole qui le dit on voit seulement, je sais que je vais accepter Amen. donc vraiment cette liste de critères pour encourager certaines personnes qui sont peut-être dans la confusion mmh. ou qui ne savent pas ce qu'elles veulent Asseyez-vous vraiment, réfléchissez, demandez à Dieu, priez Pensez le côté spirituel et comme disait Plamédie, le côté naturel aussi oui. est là Important. Parce que c'est important, il faut mmh. vraiment un équilibre. Dans tous les, les cas, il faut un, vraiment inviter Dieu dans cette liste de critères. Moi mmh. aussi, je l'ai faite, euh, cette mmh. liste de critères. Et euh, ça marche. Ah, ah bon oui, oui, la, la liste, marche. Moi, je ne suis pas <rire> arrêtée sur la couleur de la peau. <rire> Heureusement. <rire> non, je ne suis pas à penser à la couleur de la peau, mais en tout cas, les critères spirituels, c'est super important. Mmh. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous poursuivre toute notre vie. Ça. Et c'est la, la clé. Donc euh, on va passer donc euh, à un petit jeu que nous avons à vous proposer donc, avec les ardoises que vous avez euh, derrière votre sein, Un baccalauréat. <rire> c'est ça, un baccalauréat oui, c'est un baccalauréat. Tout à fait. Et l'idée, ce sera donc, de trouver euh, un critère qui va commencer par la lettre que je vais vous montrer. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça. Roulement de tambour. <rire> Toi, tu n'as pas d'ardoise. Une main innocente va tirer. Alors. Vas-y. Eh bien. Tout je tout tire. Ok. Donc le but, c'est en fonction de la lettre, que vous mettez un critère okay. qui commence okay. par la lettre. J'ai une question. Oui Est-ce que le critère doit être spi spirituel ou physique C'est comme tu un veux. Critère. Les deux, un critère Un critère. Okay. Tant, okay. sait que tu veux que du physique. Non, mais... <rire> Alors, la lettre, c'est J. Donc, euh, donner un critère, écrivez un critère qui commence par la lettre J. Ooh. Oh là là Manque d'inspiration, c'est bon retourner ah. non pas prêt, Leslie Leslie ah, j'ai J'écris un truc <rire> elle veut écrire je t'aime <rire> <rire> un critère je t'aime pas c'est bon on retourne bon allez on y va on commence par ok on va bah, tout dire me... ah, ah. retourner juste, juste. waouh wow. joyeux. Joyeux. Hey, joyeux le même <rire> bah c'est bien Pour en quoi c'est important qu'il soit oh, joyeux je ben, peux... euh, moi, moi je suis quelqu'un de très euh... Euh, non, non, non là, moi, il, ah, moi je suis quelqu'un de très extraverti. extraverti, il faut que j'aie ouais. ouais. toujours dans la joie, il faut qu'on soit toujours ça. en train de rigoler, Bien. il est joyeux, mais euh, il est très calme. Très calme, toi aussi pour le, coup, le, coup, pas aussi, pas... le midi ouais, Je suis très extra -ici. ouais et c'est important Très important. Très, très... Ah ouais, très important. Ouais. Ouais. En fait, il faut, faut <rire> se compléter, il faut <rire> se comprendre, il faut oui. dans le même délire, le même Je peux pas être là. Moi, je rigole, je fais mes délires, et t'es tout calme, ah oui, t'es tout posé. Je, je me dis mais non en fait, genre je peux pas, genre euh, non, ça colle pas en fait. D'accord. Et, et, et donc ça. juste dans le sens où euh, euh, quelqu'un qui tout simplement est euh, une personne juste en fait, mm -hmm. qui ne pratique pas euh, de l'injustice, pas forcément par rapport à moi, mais en fait euh, une personne aussi qui est envers les autres en fait, euh, une personne juste en fait. Wow. Pas ça. de parti pris, pas de tu sais ça. Voilà ouais, c'est wow. ça. Quelqu'un, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est bien vis-à-vis -vis de moi, mais aussi vis-à-vis -vis de tout le monde. Ah mais... Donc, chers internautes écoutez, écouté. il faut que vous soyez joyeux, il faut que vous soyez juste. Donc, notez, notez déjà dans votre liste de critères. On va reprendre les lettres. Et vous aussi, les internautes, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, s'il vous plaît, en fonction donc, de la lettre J. Mettez déjà les critères. Attends, qui... ça, à quoi ça fait penser ah. la lettre J Wouh, ah, ça, ça va être lourd. Alors, les internautes, et pour nos intervenants, la lettre V. V. Donc, dans les commentaires, mettez un critère qui commence par la lettre V de votre choix, s'il vous plaît. Bonjour, moi, Allez, les internautes, tu avais quelque chose à dire sur la lettre V tu... Bien, Non, tu peux, hein. Non, non. Tu... OK. Vous êtes prêts Attendez. Oui. Allez, les internautes, activez, activez la lettre V. Vantard, ventardise. Ça passe ou pas? Non. Ça passe ou pas? Non, ça ne sera pas de fou. C'est vantard. C'est vantard, non? Non, non. Donc, la l'avais Visionnaire. Je ne sais pas comment. Visionnaire. Visionnaire. Bon, vous avez compris, non? C'est plus important. C'est ne va pas du tuer. Non, mais c'est plus important. Visionnaire. Donc, tu veux quelqu'un qui ait de la vision, en fait. Oui, parce que je trouve que c'est important parce que moi, je me dis que. Si je suis mariée, celui qui va porter la vision, c'est l'homme. Amen. Amen. Et nous, on est juste une aide en mmh. pour mmh. l'homme. Du coup, je ne me vois pas être avec un mari qui n'a pas de vision, en fait. Wow. C'est-à-dire que, euh, imaginons que Dieu lui dit quelque chose, il faut qu'il porte la vision et il faut qu'il soit fidèle à cette vision. Amen. Du coup, euh, voilà, je me dis qu'il doit être visionnaire, vis quoi? Visionnaire. Visionnaire. Visionnaire. visionnaire. visionnaire. <rire> euh, J'ai mis... Euh, va Vaillant. Vaillant. Le roi David. Un, un synonyme, du coup, de courageux, en fait. Mmh. Euh... Oh mon Dieu. <rire> sais, elle a des critères. Euh... Le vocabulaire. <rire> bah, quelqu'un courageux, oui. Mm. c'est je pense que c'est euh, une bonne qualité, en fait, tout simplement. Euh... Voilà. Ça. Pour aider à passer les moments difficiles. Voilà. Ouais, tout de à fait. Oui. C'est bras. <rire> D'accord. Ah, alors attendez, attendez. Elle est changée. Non, est... non, Même pas. J J pas, pas un mot. <rire> D'accord. Alors attendez. Vaillonnaire. Vaillant mmh. et visionnaire. Waouh! Franchement! Wow. <rire> <rire> c'est <rire> vraiment Voilà! Parce que, que vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Et parce que ce qu'elle a dit, en fait, c'est important. Mmh. Et, et ben, je, le, je le retrouve vraiment en lui, à la mmh. maison. Parce que, et c'est quelque chose que, pas, que je connaissais pas comme critère, euh, enfin quelqu'un de visionnaire je connaissais pas ouais. et vraiment je l'ai appris je l'ai découvert dans le mariage wow, ouais. parce que vraiment il, un homme comme tu dis c'est vraiment l'homme qui donne la vision dans la maison et nous on, bah, on est sa côte quoi donc euh, on l'accompagne tout simplement et vaillant bah... Bayonnaire, voilà. Bayonair. Bayonair. Bayonair. Le mot du jour à retenir. <rire> Bayonnaire. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et pour votre participation chez Insta. Nous nous retrouvons après un court instant de pub. Retrouvez le livre Se préparer à réussir son mariage, écrit par l'apôtre Alain-Patrick Tsengue, disponible sur Amazon en version numérique et papier. C'est la rubrique dans laquelle vous avez la parole et on prie avec vous. Amen. Amen. Amen. Donc pour cela, nous avons vos sujets de prière et c'est la voix, donc la charmante Dalia qui va nous les lire. Amen. Amen. Merci, Amen. merci Lionel, merci Déoda. Alors nous avons un premier sujet de prière, euh, Lionel. C'est vraiment une prière pour la manifestation du fruit de l'esprit dans le travail de son caractère avant le mariage et tout au long du mariage. Alléluia. Je vais prier. Père Éternel, je te prie pour tous les internautes, toutes les personnes qui nous regardent. Je prie que ton esprit, les fruits de ton esprit puissent se manifester dans leur vie, Seigneur. La patience, l'amour, oh Mazé tout. Merci, Seigneur, car tu remplis d'amour toutes les personnes, Seigneur, qui nous regardent. Que la personne qui était blessée, qui ne croyait plus en l'amour, Seigneur, puisse Seigneur, être renouvelé dans son esprit. Alléluia. Je ressens fortement que je dois prier. Je vois plusieurs personnes qui sont blessées. Et vous allez déclarer avec moi ces paroles. « Merci Seigneur, car tu me remplis de ton amour. Hôte de moi tout ce qui m'empêche de manifester tes fruits dans mon esprit. » Je ne suis plus une personne arrogante. Je sais me soumettre. Je suis rempli d'amour. Je marche dans l'amour et je donne de l'amour. Merci Seigneur, car je suis restauré. Et des changements merveilleux se passent maintenant dans ma vie. Je suis une personne différente. Je suis la représentation de l'amour. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Nous avons un deuxième sujet de prière, donc ce sujet concerne euh, vraiment le renouvellement dans, euh, dans les pensées, dans la mentalité, afin Amen. de ne pas faire des choix selon les critères du monde, mais selon les critères de Dieu. Amen. Amen. Alors je vais prier. Merci Karen. <rire> Père éternel, je viens à toi, Seigneur, Seigneur, pour remettre ce moment entre tes mains, Seigneur. Que tous ces internautes qui regardent cette émission aujourd'hui soient touchés, que tous ces internautes, Seigneur, qui ont le cœur brisé, Seigneur, qui ont des problèmes de caractère, soient renouvelés dans le nom puissant de ton fils, de Jésus. Seigneur, tu nous as dit de ne pas agir selon nos chairs, Père éternel, mais selon notre esprit. Alors, Seigneur, je prie et je déclare que chaque personne qui aspire au mariage, mon Dieu, mon roi, prenne conscience, Seigneur, de ses problèmes de caractère et puisse te donner son cœur, Père éternel, afin que tu puisses lui renouveler son cœur et son caractère, mon Dieu mon roi, afin de rentrer dans le mariage, dans la paix, dans la joie. Dans le nom puissant de ton fils, Jésus, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu nous changeras tous, mon Dieu mon roi. Je t'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Et nous avons un dernier sujet de prière, donc c'est la restauration des personnes qui ont eu le cœur brisé et qui ne croit plus malheureusement au bonheur dans le mariage Amen. Amen. Amen. Wow, quel sujet. Je vais, je vais prier pour ça, pour vous Amen. tous les, les internautes qui euh, enfin euh, qui êtes dans cette situation. Amen. Amen. Amen. Donc Seigneur éternel, oh, j'élève ma oh, voix, Père, pour les tous tes enfants, que que Seigneur, où qu'ils qu soient, qui ont besoin de restauration, des Seigneur des Seigneur de restauration, Seigneur éternel, car des le cœur brisé n'est pas ton partage. Tu nous as donné, Seigneur, et tu nous demandes d'avoir un cœur joyeux, Seigneur éternel, en toutes circonstances. Que tout ce qui est brisé en eux, Seigneur éternel, soit restauré. Tu es celui, Seigneur, qui façonne le cœur, Père éternel. Alors un cœur brisé je te que ce soit toi qui l'ai façonné, Père éternel. Je prie encore, Seigneur, que ces cœurs, Seigneur, soient des cœurs de chair, soient des cœurs remplis d'amour, soient des cœurs qui désormais débordent d'amour, Seigneur, Seigneur éternel. Que tout ce qui était brisé en eux, Seigneur, soit transformé. Je prie encore, Seigneur, afin que le bonheur soit leur partage, qu'ils croient au bonheur, que tout ce qui a pu être semé dans leur vie auparavant, Seigneur, qui, avait, qui donnait une mauvaise image, Père éternel, de la relation du mariage, Père éternel, soit... Enlever, déraciné, que le bonheur Seigneur qu'ils l'expérimentent véritablement Seigneur et surtout qu'ils se confient en toi et que tu leur montres encore Seigneur éternel quelle est la façon dont tu veux qu'ils conduisent leur mariage afin qu'ils expérimentent, afin qu'ils jouissent des bons fruits qu'il y a dans cette union, dans cette alliance Seigneur éternel. J'ai prié Amen. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette émission avec nous. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Amen. qui va, je suis certaine vous plaire et vous bénir comme celui du jour parce que nous avons été bénis ici. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, euh, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux. Nous avons Instagram, Facebook, YouTube. Commentez, likez, partager, abonnez-vous et activez les notifications afin d'être informé de nos nouveaux contenus parce qu'on vous réserve des choses. Amen. <rire> de Amen. choses Et derrière, Lionel, Information spéciale mm -hmm, mm -hmm. pour notre prochaine émission, nous, aurais, nous aurons un invité spécial qui est la pote Patrick Teguiz. Je sens déjà cette émission remplie d'options. Je sens déjà des personnes captives qui seront délivrées. Amen. Alors je t'invite à déjà bloquer dans ton agenda le samedi prochain mm -hmm. à la même heure et surtout garder ce que vous avez reçu. Yes. Ciao. Mm -hmm. Si cette mission vous a béni, vous pouvez semer via le lien PayPal qui va s'afficher sur cet écran. Et surtout, comme il a dit, gardez ce que vous avez reçu. Amen. À, bientôt. Amen. à bientôt. Bye bye. bye, bye.